Il n'y a aucune trace d'élément qui pourrait témoigner d'une prison. C'est-à-dire pas de porte de prison, pas de chaîne, pas de boulet, rien, absolument rien en fait. On veut nous faire croire que les prisonniers étaient vendus contre du fer. Fait... Si tu recherches ce qu'on ne t'a jamais raconté à l'école et dans les médias, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Grandeur Noire. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable au projet de grandeur noire simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bon, alors aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ne vont pas du tout apprécier la vidéo. Premièrement, sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, vous pouvez arrêter à tout instant si ça vous stresse. Deuxièmement, vous pouvez juste ne pas regarder en fait si le titre déjà à la base ne vous inspire pas confiance. Pour les plus courageux d'entre vous qui tiennent quand même à découvrir ce que j'ai à dire sur le sujet, bienvenue sur la chaîne Grandeur Noire. Alors je précise, avant que ça parte en pugilat dans les commentaires, que ceci, tout ce que je vais vous présenter, ce sont les déductions que j'ai faites à partir de ma visite et ce sont les conclusions auxquelles je suis parvenue à partir de mes recherches. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Je vous invite à faire vos propres recherches pour vérifier par vous-même. Voilà pour la mise à jour. On peut rentrer dans le vif du sujet. Bon, nous sommes très nombreux. Avoir entendu parler de l'île de Gorée, notamment dans la diaspora, nous avons été très nombreux à entendre l'histoire que la plupart de nos ancêtres ont transité par l'île de Gorée. Donc beaucoup d'entre nous, quand on se retrouve au Sénégal, on passe par cette île de Gorée pour marcher sur les traces de nos ancêtres et pour se reconnecter à notre histoire. J'ai cru à ces dire, donc une fois au Sénégal, je me suis rendue sur l'île de Gorée pour visiter la fameuse maison des esclaves. Aujourd'hui, je me dirige vers Gorée, l'île de Gorée qui est au sabord de Dakar pour visiter notamment les vestiges de l'esclavage et de la déportation. Euh, il me semble indispensable d'aller faire un tour là. Mais comme j'avais déjà fait des voyages en rapport avec l'esclavage auparavant, j'avais déjà visité des endroits où les esclaves avaient été détenus. Et comme aussi, de par mes recherches, je peux dire que j'ai énormément d'informations sur les conditions de détention des prisonniers africains, eh bien les observations que j'ai faites dans cette maison ne cadraient avec absolument rien. C'est-à-dire rien de ce que j'avais vu dans d'autres cellules de détention de prisonniers africains et rien non plus par rapport aux informations qui existent concernant la façon dont les Africains étaient détenus en attendant les bateaux. Donc dans cette vidéo, je vais simplement partager avec vous tous les points que j'ai remarqués lors de cette visite qui ne cadrent pas avec la réalité. Du coup, je vais commencer avec la disposition des cellules que j'ai pu observer lors de ma visite de la maison des esclaves. Absolument toutes les cellules qu'on m'a montrées, celles des hommes, celles des femmes, celles des enfants, aucune ne possède d'évacuation pour l'eau. Ce qui est extrêmement étrange parce que, dites-vous bien que quand 40, 50 ou peu importe le nombre, quand des personnes africaines étaient faites prisonnières dans ces cellules, qu'elles y restaient toute la journée et que, d'après les dires de celui qui nous a fait visiter, ces personnes étaient sorties une seule fois par jour. Est-ce que vous pensez qu'en étant sorties une seule fois par jour, toutes les personnes enfermées avaient envie d'uriner ou de déféquer à ce moment-là Eh bien non, il y avait certainement des personnes ou des enfants qui avaient envie d'uriner dans la nuit ou qui avaient envie de déféquer à d'autres moments qu'aux heures où on les sortait. Du coup, il n'est pas imaginable que ces cellules soient restées tout le temps propres. Il y avait certainement des gens qui faisaient pipi, qui faisaient caca, qui vomissaient, qui parfois euh, saignaient suite à des blessures et qui parfois même mouraient. Donc il y avait une odeur de cadavre. Tout ça ne pouvait être nettoyé qu'à grandes eaux. Donc nécessairement, c'était à l'aide de seaux d'eau ou autres qu'on évacuait tout ça. Sauf que, dans les cellules que j'ai visitées, il n'existe absolument aucune évacuation au sol. Donc, comment les, les, ceux qui détenaient les prisonniers faisaient pour en nettoyer les cellules Sachant que ces cellules étaient pleines de personnes et que certainement ces cellules étaient nettoyées au moment où on sortait ces personnes pour les emmener se soulager, justement, uriner, etc. C'est à ce moment-là qu'on pouvait nettoyer la cellule. Sauf qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, s'il n'y avait pas d'évacuation par lesquels on voyait de grandes eaux qui emmènent tout, comment ils faisaient pour nettoyer en fait Et s'il n'était pas possible de nettoyer rapidement et efficacement, ce n'est pas possible de laisser les prisonniers dans ces conditions-là. Pourquoi Parce qu'il y a des maladies qui peuvent se transmettre et il y a la peste également qui peut se transmettre rapidement sur toute l'île. Et c'est pourquoi dans les cellules de prisonniers africains que vous allez visiter sur le continent, les vraies cellules, vous allez toujours trouver des évacuations au sol. On n'avait pas le temps de venir récurer avec une brosse. On envoyait de l'eau, le maximum partait. C'est le cas dans les cellules de prisonniers que j'ai visitées au marché des esclaves en Tanzanie, sur l'île de Zanzibar. Là-bas, ce ne sont pas de petites évacuations, c'est carrément un caniveau qui a été creusé dans la cellule, de sorte que l'eau puisse emmener toutes les matières par ce caniveau et évacuer toutes les immondices. Donc déjà, c'est la première observation qui m'a fait douter que dans les pièces qu'on m'a présentées dans la maison des esclaves de Gorée, on ait pu enfermer pendant des semaines, des mois, des prisonniers africains. Simplement, ce petit détail logistique me fait croire qu'il n'était pas possible de garder aussi longtemps des prisonniers africains dans ces cellules. Autre point que je trouve étrange, aucune des cellules présentées n'a de porte sécurisée. Vous savez, les portes en fer avec des barreaux. Euh, pourquoi est-ce que absolument toutes les portes ont été enlevées Si on veut nous montrer une ancienne prison, la première des choses, c'est le fait de pouvoir refermer la cellule. Donc, où sont les portes Toutes les cellules... Non pas de porte, c'est ouvert. Peut-être parce que ce n'était pas des portes de prison, mais tout simplement des portes standards pour des pièces standards. Pendant le reste de la visite, on m'a précisé que la maison appartenait à une femme très riche nommée Anna Colas. Et Anna Colas vivait dans la maison des esclaves. Alors, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a des cellules partout au rez-de-chaussée et que cette femme vivait au premier étage. Ce qui veut dire qu'il y a très peu de maîtres qui la séparaient des prisonniers. Déjà au niveau sécurité, ce n'est pas le top. Je ne comprends pas qu'elle entrepose toutes ses richesses au milieu de prisonniers qui peuvent à tout instant s'échapper, l'égorger et prendre ses richesses. Ensuite au niveau confort, il y a le bruit. Parce qu'à chaque fois qu'on amenait de nouveaux esclaves et notamment des enfants, j'imagine qu'ils pleuraient, qu'ils hurlaient qu'ils appelaient à l'aide. Donc, ça devait être assez bruyant, vu le nombre de cellules qui m'ont été présentées. Et en dehors du bruit, on en parle de l'odeur Comme je vous ai dit, les urines, les matières fécales, le sang, le vomi, tout ça qui croupit un certain nombre d'heures ou de jours avant que ce soit nettoyé, ça remonte toutes ces odeurs-là. Et Madame est juste à quelques mètres de tout ça. Donc, forcément, les odeurs arrivent chez elle. Donc, comment est-ce possible qu'une femme riche, et coquette, puisque sur ses représentations elle est toujours très richement habillée, une femme aussi coquette qui, on peut le penser, se parfumait. Comment pouvait-elle supporter de telles odeurs chez elle, dans sa maison Et ensuite, pour avoir justement visité ses appartements à l'étage, il n'y avait pas de place pour ses domestiques. Donc, où résidaient ses domestiques si toutes les cellules du bas étaient consacrées aux prisonniers Sachant qu'à cette époque-là. Ces personnes riches avaient des domestiques à domicile qui étaient tout le temps à leur service nuit et jour pour cuisiner, pour nettoyer, pour faire les courses, pour laver leurs vêtements, pour l'aider à s'habiller, etc. Donc, cette femme devait au moins avoir un ou deux domestiques, voire même trois ou quatre, à son service tout le temps. Où sont leurs chambres Clairement, les chambres n'étaient pas sur le même étage qu'elle. Or, il n'y a que le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc, où sont les domestiques Sur les illustrations de l'époque, on voit la maison des esclaves, on la voit distinctement, et il y a plusieurs choses qui me choquent. La première, c'est que les pièces du rez-de-chaussée n'ont pas de porte de prison. Donc ce sont certainement des pièces, peut-être des pièces de stockage pour euh, la nourriture, pour, les, pour quelque chose qui n'est pas prisonnier en tout cas. La deuxième chose, c'est qu'on remarque qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur ces illustrations. Or, ce sont des, des illustrations qui montrent la vie quotidienne de la maison. Comment autant de personnes peuvent circuler dans une prison Une prison est par définition un endroit qu'on sécurise où le moins de personnes circulent. À part les personnes qui s'occupent de, de prisonniers, personne n'a à y circuler. Sinon, n'importe qui peut faire passer des armes aux prisonniers ou des clés, peut les aider à s'évader. Et cette représentation que je vous montre, elle date de 1839, donc de l'époque en question. Et elle a été réalisée sur place par le peintre donc c'est une représentation authentique où le peintre s'est assis toute une journée ou plusieurs jours avec en face de lui la maison qui était vivante, la maison au quotidien. On ne voit pas de prisonniers qui sont emmenés pour faire leurs besoins, on ne voit pas de portes de cellules et on voit que la maison est autant fréquentée qu'un marché. Il y a même des poules, il y a des barils de marchandises. Donc clairement, ça n'est pas du tout l'atmosphère d'une prison. D'ailleurs, la cellule des récalcitrants... Euh, qu'on m'a fait visiter. Bon, déjà, elle est trop petite pour accueillir plusieurs êtres humains. C'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que même moi, qui ne, suis, qui ne fais pas 1m90, c'était compliqué pour moi de rentrer dedans. Pourquoi Parce que ces cellules de récalcitrance sont placées sous les deux escaliers de la maison. Donc, forcément, le toit est descendant. On ne peut pas se tenir debout dedans. Donc les récalcitrants, ce sont les rebelles, ceux qui se révoltaient contre la capture et qui s'en prenaient soit euh, à leur, euh, leur geôlier, soit qui essayaient de s'évader. Donc eux, pour bien les, les soumettre et les, et les briser mentalement, on les mettait dans cette cellule pendant plusieurs jours sans manger ni boire. Et soi-disant qu'on pouvait faire rentrer une dizaine de personnes là. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place. Ensuite, j'ai visité cette cellule, il faisait beau, il faisait chaud, c'est un jour ensoleillé et pourtant, cette cellule était extrêmement fraîche parce qu'elle est tout le temps à l'ombre, elle est sous les escaliers. Donc j'imagine la nuit, elle doit carrément être froide puisqu'il faut savoir que quand même, au Sénégal et notamment sur l'île de Gorée, le soir, il peut faire très froid. Donc je pense que ça correspond plus à une cave à vin où on déposait des barils de vin, d'alcool ou en tous les cas de marchandises alimentaires. Qui pouvait être gardé au frais. Là, il y a de la place pour ça. Alors, une autre observation qui m'a interpellée, c'est le rivage de cette maison. C'est-à-dire que cette maison donne sur la mer directement. Sauf que, on remarque qu'il y a énormément de rochers devant cette maison. Donc ma première question a été, mais comment une embarcation peut-elle accoster là Puisqu'on nous présente une certaine porte comme étant la porte du non-retour, la porte par laquelle les prisonniers africains étaient acheminés pour embarquer directement sur le bateau et partir vers les Amériques. Sauf qu'il fallait que le bateau soit très près de cette porte et qu'il y ait une passerelle pour embarquer. Le, aucun bateau ne peut se trouver là à cause des roches. Alors un navire ne peut pas venir là, une petite embarcation, encore moins pourquoi Parce qu'au-delà des rochers, il y a des vagues extrêmement puissantes. Donc une petite embarcation va se faire projeter sur les rochers et certainement briser. D'ailleurs, après la visite, en parlant avec les pêcheurs, eh bien, ils m'ont bien dit qu'aucun bateau ne s'approche de cet endroit à cause des rochers. Donc si leur bateau, aujourd'hui fait avec les technologies de nos jours, ne s'approche pas, ce pas les bateaux de l'époque qui étaient plus fragiles qui allait s'approcher avec les mêmes rochers et les mêmes vagues. Donc, déjà, aucun prisonnier n'a pu prendre le bateau par cette porte. Pas par cet endroit. Peut-être par un débarcadère de l'île, mais pas par cet endroit. Donc, déjà, la porte qu'on nous présente comme la porte du non-retour, c'est une fiction. La porte du voyage sans le la raison est que, forcément. Et enfin, à la fin de la visite, euh, j'ai demandé mais pourquoi une femme qui est déjà riche, va s'amuser à détenir des prisonniers chez elle, quitte à mettre en péril sa sécurité, quitte à mettre en péril son confort, avec des odeurs pestilentielles, des cris de, de lamentation. Pourquoi va-t-elle faire ça Et surtout, qu'est-ce qu'elle a à Elle échangeait finalement les, les, les esclaves contre quoi Et là, le guide, je dois préciser une chose, c'est que... <rire> Le guide a été le conservateur de la maison des esclaves, c'est-à-dire le responsable suprême, c'est-à-dire celui qui détient toutes les informations. Je lui ai demandé contre quoi étaient échangés ces esclaves, quelle était la richesse qui valait tout ça. Et là, il me dit contre du fer. Je lui ai dit, mais... Alors, euh, le fer est utilisé en Afrique depuis des millénaires, d'accord Et notamment depuis l'Antiquité, partout en Afrique, et particulièrement dans l'Ouest, ok Vous allez dans toutes les maisons de recelle qui existent, notamment dans la plus grande maison de recel française, le musée du quai Branly, et vous verrez que les Africains, notamment les Africains de l'Ouest, ont toujours eu du fer sur leur territoire et ont toujours su l'utiliser. Ils en avaient tellement en abondance que non seulement ils faisaient des armes avec, non seulement ils faisaient des outils avec, ils faisaient même des bijoux avec, tellement il y en avait. Un peuple qui a du fer en abondance va vendre sa main-d'oeuvre, va vendre ses guerriers, va vendre les, son, sa nation, les, les gens qui, qui composent. Sa, sa plus grande richesse. Ils vont vendre ça pour du, contre du fer. Contre du fer qu'ils ont déjà. Maintenant, on va passer au factuel. C'est-à-dire ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches. Parce qu'en sortant de cette visite, j'étais tellement perplexe que bien évidemment, je me suis empressée d'aller rechercher les choses pour obtenir le fin mot de cette histoire. J'ai retrouvé que la porte qu'on nous présente comme la porte du non-retour était une porte qui donnait sur la mer pour pouvoir jeter les ordures de la maison. À aucun moment, il n'est fait mention du fait que des personnes passent dans des embarcations par cette porte. Et enfin, dans mes recherches, j'ai retrouvé des plans très anciens de l'île où on voit qu'effectivement sur l'île, il y a eu des endroits où les Africains ont été faits prisonniers. Mais ces endroits n'existent plus aujourd'hui. Quand on compare la carte d'aujourd'hui avec les maisons actuelles et la carte ancienne, on remarque que non seulement les bâtiments qui abritaient les prisonniers n'existent plus, ils ont été rasés, détruits, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils ne sont plus là. Mais en plus, des maisons ont été construites par-dessus. La maison d'Anacolas, qui nous est présentée comme la maison des esclaves, n'a jamais été indiquée comme étant une prison pour les captifs africains. Il n'en est fait mention nulle part, ni dans les archives qui concernent Anna Colas, ni dans les archives qui concernent sa maison, ni dans les archives qui concernent l'île elle-même. En approfondissant mes recherches, je suis tombée sur des articles d'universitaires de, sénégalais qui dénonce cette supercherie. Donc en fait, c'est quelque chose qui est connu depuis des décennies. À chaque fois que ça pourrait se faire connaître du grand public, c'est désamorcé parce que ça représente un enjeu financier très important pour Gorée et pour le Sénégal. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.